Que tu veux, bâtard! De votre Majesté, pardonnez mon intrusion, mais l'heure est grave. L'armée des morts arrive. Encore? Encore mais l'hiver arrive aussi. Mais ah on, on s'en fout! Putain. Je vous aime, mon fils. Oh. Et je veux vous épouser. Oh. Coupé! Ah, oh, c'était excellent. Tu l'as? Tu l'as dans la boîte? Bah non, t'as pas dit moteur. Oh non! Moi, tu me dis moteur, euh, j'y vais, j'hésite pas, c'est mon boulot, c'est normal. Bon, tu me dis pas moteur, par contre, euh, bah j'y vais pas, c'est clair. Franchement, prendre le rôle de Jean Marais, c'est un truc de dingue, quoi. J'aimerais... la peau de votre âne. Mon âne, banquier Voilà une bien étrange demande. Mais soit, si cela est votre dernier désir avant notre mariage, il sera satisfait. Oh. Il a pas d'histoire d'amour en tout cas pas pour moi. Amour, amour, je t'aime tant, je t'aime tant. Pourquoi frappes-tu à ma porte de la sorte Tu veux quoi, une invitation Bah non. Moteur. Batard. Ha C'est pas une princesse C'est une souillon, mon seigneur elle s'appelle Pau-d'âne Paudane! Paudane. Quel doux prénom. La, la dimension poétique de Perrault, euh, qui aborde les relations fraternelles et la rivalité, euh, rejoint complètement Game of Thrones sur cet aspect. Ah oui, mais il y a quand même beaucoup plus de cul dans Game of Thrones. Vous auriez pas vu Jon Snow Ah, oh, mais je suis pas guide touristique On a beaucoup travaillé hein, sur le scénario. Il aurait fallu d'un seul nous tordre. Il aurait suffi qu'on nous jette un sort. Mais, Mais qu'allons-nous faire de tant de bonheur, le montrer ou bien le taire? Cut! Cut! Cut! Oh, oh c'est magnifique! <rire> Et puis après, avec les effets spéciaux, on va avoir un dragon qui arrive en 3D et qui les emporte Alors, rejoignez cette aventure et soutenez le projet. On a besoin que de 200 000 euros et on va cartonner avec ça. Et chaque personne qui soutiendra le projet aura un poster dédicacé du, du réalisateur. Ça va être cool